Eh bien, bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. Voilà, bien, bienvenue donc à ce, ce webinaire de fin de journée, un, un peu tardif pour pour la France, un peu en enfin, milieu de journée pour les pour les Québécois qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, donc ce, ce webinaire va traiter de l'accompagnement des étudiants à distance et on va s'étendre sur, euh, enfin, sur l'accompagnement euh, des étudiants en général, un enjeu quand même euh, fort de notre époque que nous allons euh, délier euh, avec vous. Euh, donc nous aurons deux présentations, euh, donc une présentation de Katia Papi, professeure au TELUC, à TELUC pardon, ou À l'université à TELUC À l'université TELUC, ce sera plus simple, et Gustavo Adolfo. Angulo Mendoza, professeur aussi à l'université Téluc. Voilà, et donc une présentation de moi-même. Euh, donc, euh, je, je suis Thierry Danquigny, donc euh, euh, directeur de l'innovation pédagogique à l'université de Lille et secrétaire général de la FIED. Je devais être euh, accompagné aussi de Jean-Marc Meunier, président de la FIED, mais il n'a pas pu être là euh, ce soir, donc... Euh, voilà, je, je, je le représente et je vais, euh, je vais aussi contribuer donc euh, à cette présentation de l'accompagnement des étudiants à distance. Donc, on va laisser sans plus tarder la parole donc à Katia et à Gustavo Adolfo pour leur présentation. Mais vous, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, nous allons euh, vous parler avec grand plaisir de l'accompagnement des étudiants et des étudiantes en formation à distance, puisque nous sommes tous les deux professeurs à l'Université TELU, qui est une université spécialisée en formation à distance. On a uniquement des étudiants de, selon ce mode d'apprentissage. Donc, On va aborder euh, quatre euh, points. Euh, on va parler de l'importance de l'accompagnement, de certains éléments clés au soutien des étudiants, de l'accompagnement euh, apprendre euh, qu'il est convient qu de prendre en compte dès la conception pédagogique des cours et euh, aussi des manières de le favoriser euh, dans l'apprentissage en groupe. Donc euh, tout d'abord, euh, pour commencer, une petite question car nous aimons bien euh, vous faire participer. Donc vous avez euh, à votre droite normalement un petit panneau sondage où apparaît une question. Alors, la question étant, quel élément vous prend le plus de temps dans un cours à distance Est-ce que c'est le choix et l'appropriation des technologies, la structuration du cours, la constitution du contenu, les interactions avec les étudiants, la création des travaux d'évaluation ou bien la correction des travaux d'évaluation Et comme je suis en mode présentation, je ne vois pas les réponses, donc Gustavo, je te laisserai me les indiquer. il y a des gens qui ont déjà commencé à répondre. On a, on a quelques réponses. On va peut-être laisser un peu de temps euh, pour que les gens puissent répondre. Ça se décline pas mal, pas mal pour la deuxième option dans la structuration du cours. On a 53% des gens qui ont choisi cette réponse. Okay. Donc, on, on reste Donc, sur. Oui, que... On a 10 personnes qui ont répondu à la structuration de cours, trois personnes pour la constitution du contenu, trois personnes aussi qui ont répondu à les interactions avec les étudiants et deux personnes qui ont répondu à la création des travaux d'évaluation. Très bien. Donc ce sont des réponses intéressantes et euh, c'est un petit peu ce à quoi je m'attendais euh, quand on passe un cours de la présence à la distance, souvent on prend beaucoup de temps à structurer le cours et c'est essentiel, mais il convient également d'accorder beaucoup de temps à l'accompagnement ou aux interactions avec les étudiants. Pourquoi eh bien, Pour la, la simple et bonne raison que les étudiants euh, sont de plus en plus divers et variés, qu'il convient de prendre en compte cette diversité et que l'accompagnement euh, est, est un des moyens qui permet euh, de les accompagner de façon plus individualisée, de les aider à cheminer pour essayer d'éviter au maximum euh, l'échec ou l'abandon. C'est bien également avec un changement de, de posture qu'on a depuis euh, 10 ou 20 ans à essayer de se centrer davantage sur l'activité euh, des étudiants et c'est absolument nécessaire en formation à distance de vraiment travailler cet accompagnement parce qu'un bon accompagnement peut sauver un mauvais design de cours à distance. Donc, si parfois on n'a pas l'habitude et puis qu'on le structure mal la première fois, si l'accompagnement est là, ça peut quand même permettre à l'étudiant de réussir. Par contre, un mauvais accompagnement peut anéantir même le meilleur cours à distance, selon Tony Bates. Donc, c'est très intéressant de se dire « oui, je prends du temps à concevoir mon cours et c'est absolument indispensable », mais euh, il ne faut pas oublier dans tout ça euh, tous les, les temps d'interaction nécessaires avec les étudiants. Et pourtant, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, au début de la pandémie, je pense, euh, un petit peu partout C'est euh, qu'il y a eu beaucoup de formations proposées aux enseignants pour leur permettre de s'approprier des, des outils technologiques leur permettant de faire à distance la même chose qu'ils faisaient en classe donc euh, beaucoup d'outils de visioconférence ou de euh, mise en ligne de documents, mais finalement peu de formations qui leur permettaient de savoir comment accompagner réellement leurs étudiants à distance. C'est pourquoi quand on a conçu euh, la formation « J'enseigne à distance » sur demande du ministère de l'Éducation du Québec, on a commencé par créer le microprogramme « Accompagner euh, ». Donc comme vous voyez, c'est une formation qui, qui comprend quatre micro-programmes « Accompagner, diffuser, adapter et évaluer » normalement, euh, si on veut enseigner à quelqu'un comment faire la formation à distance, on va toujours commencer euh, par l'aspect conception pédagogique ici on a appelé « adapté » parce qu'il s'agissait de cours existant déjà en présence à adapter à la distance. Ensuite, on va parler des modes de médiatisation, donc le micro-programme diffusé. L'accompagnement viendrait normalement ensuite, juste avant l'évaluation. Mais euh, le fait est qu'en contexte de pandémie, tout le monde a réussi euh, d'une façon ou d'une autre à mettre en ligne des contenus à euh, trouver des outils de communication, mais sans pour autant avoir des outils sur les manières d'accompagner ces étudiants à distance. Donc, on avait vraiment commencé par créer ce micro-programme, et au fur et à mesure qu'on qu créait les micro-programmes, et même les modules à l'intérieur des micro-programmes, on les mettait en ligne à disposition des enseignants. Et cela euh, a semblé répondre euh, aux besoins de grand nombre d'enseignants de par le monde, puisqu'on a actuellement euh, plus de 166 000 utilisateurs dans 153 pays. Alors 166 000 utilisateurs, c'est un très grand nombre. Il est possible que certains soient juste allés voir quelques pages, euh, relever un, un conseil utile ou quoi. Mais euh, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a au moins euh, eu euh, plus de 30 000. Euh, micro-programmes qui ont été suivis d'un bout à l'autre, puisqu'à chaque euh, micro-programme, il est possible d'émettre une attestation et donc dans ce cas-là, il convient euh, que euh, l'apprenant, euh, qui est en, en l'occurrence un, un enseignant, s'inscrive et aille jusqu'au bout du micro-programme. Donc on voit que cette formation a été euh, très utile jusqu'à présent et on pense que c'est en bonne partie euh, du fait qu'on s'est euh, centré vraiment sur la pédagogie davantage que sur les outils. Juste pour euh, revenir à, à à la page de présentation, vous voyez qu'il y a une boîte à outils et c'est là-dedans qu'on a rangé tout ce qui était outils qui sont classés par euh, par catégorie, par exemple un outil de communication synchrone, on va vous présenter différents, euh, différentes possibilités, un outil de travail collaboratif, différentes possibilités avec les liens vers les tutoriels, etc. Mais on n'a pas du tout centré la formation sur les outils, on y est vraiment allé euh, au niveau euh, de la pédagogie. Donc, on arrive à notre deuxième partie où on va vous présenter quelques éléments clés du soutien aux étudiants qui sont euh, certains en partie présents dans, dans cette formation J'enseigne à distance, mais qui en comprend bien d'autres, évidemment. Donc, à nouveau, une, une volonté de vous faire participer. Euh, quels sont les affects que suscite chez vous l'idée ou la pratique de la formation à distance Est-ce que c'est plutôt un sentiment d'isolement, d'incompréhension, d'inefficacité d'efficacité, de contrôle ou de proximité. Je laisserai à... Répondre dans les panneaux un sondage. C'est ça, je vais laisser Gustavo gérer, m'indiquer quand on a des réponses. Lisa commence à répondre, on peut laisser quelques cinq secondes. Euh... Évidemment, oui. il n'y a, a pas de mauvaise réponse. C'est ce que vous ressentez, tout est, tout est bon. Bon, il y, bon, y a deux, deux réponses euh, qui ont euh, plus de monde qui ont choisi. Donc, il y a premièrement l'isolement. Jusqu'à présent, il y a huit personnes. Après ça, il y a l'efficacité. Cette personne, euh, suite à la proximité. Il y a cinq personnes, après ça, il y a l'incompréhension et l'inefficacité. Mais disons que le, la réponse gagnante, c'était l'isolement. Très bien, merci beaucoup. C'est ce qu'on entend très souvent, cette réponse de l'isolement. Et euh, on va y revenir euh, d'ailleurs encore tantôt dessus. Euh, l'isolement est souvent créé par la ou les distances. Si j'ai mis distance avec un « s », euh, C'est parce que euh, et pendant le, longtemps, là, les années 90, etc., on a longtemps parlé de distance au pluriel, en se centrant vraiment là-dessus. Euh, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en formation à distance, vous aurez sans doute lu le fameux texte de Geneviève Jacquinot de 1993 qui parle des différentes formes de distance pédagogique, technologique, etc. Donc, elle se conjugue au pluriel et ça a souvent été pointé comme le, le, le point faible finalement de la formation à distance, c'est différentes distances à gérer. Mais euh, le fait est qu'avec les, les différentes technologies qui existent aujourd'hui, la, la rapidité des connexions et, la, et leur qualité, on a, on a tendance à vouloir au contraire euh, mettre l'accent sur les proximités qui sont possibles avec euh, nos étudiants ou entre collègues ou entre étudiants euh, grâce aux divers euh, moyens et également grâce aux diverses façons euh, de mener un cours à distance au niveau euh, pédagogique et au niveau de la communication. Donc, on aurait tendance à passer de, de ces distances, euh, ce, ce, ce distance à caresse comme ça, c'est d'ailleurs le, le titre d'une ancienne revue à l'université TELUC, euh, à euh, des formes de proximité. Alors, pour euh, développer ces formes de proximité, euh, je, je vous propose un, un petit modèle qui, qui se. Qui ce qui vaut pour cette présentation là, j'ai pas fait de développement théorique là-dessus, mais on retrouve évidemment des éléments qui existent dans des théories bien bien développées. Donc l'élément de la présence, celui du dialogue et celui du de l'intérêt et euh, on va voir que finalement, au croisement entre la présence et le dialogue, on peut faire des choses, en, euh, on peut mettre en œuvre des actions qui vont favoriser la proximité, de même qu'entre la présence et l'intérêt, entre l'intérêt et euh, le dialogue. Donc aujourd'hui, euh, c'est ça, l'objectif, C'est pas tant de réviser des théories ou quoi, que d'essayer de trouver des choses concrètes qui peuvent nous servir euh, pour accompagner nos étudiants. Donc encore une petite question, euh, que faites-vous ou que feriez-vous si jamais vous n'avez pas d'enseignement de, à, à distance pour l'instant pour créer des liens à distance dès le début de la formation Est-ce que vous faites un tour de table virtuel avec vos étudiants Est-ce que vous leur, en, leur envoyez un courriel de présentation Est-ce que vous faites plutôt une petite vidéo pour vous présenter et présenter le cours Est-ce que c est, il s'agit plutôt d'une activité brise-glace ou bien euh, de proposer d'emblée un travail en groupe entre les apprenants Ça bouge beaucoup les réponses. Euh, euh, bon, on a euh, 13 personnes, euh, 36%, qui ont répondu une activité brise-glace. Donc, c'est la réponse euh, gagnante. Puis après ça, il y a un euh, tour de table virtuelle, un courriel de présentation, euh, ensuite, euh, les deux avec 7 personnes, ensuite de ça, une, une vidéo de présentation, un travail de groupe pour les apprenants, chacun avec six personnes. Mais la réponse la plus choisie était une activité brise-glace. Très bien. Ce sont évidemment toutes des bonnes façons de créer des liens dès le début de la formation, mais j'avouerai que l'activité brise-glace qui est ce que vous faites le plus est sans doute une bonne formule. Pour ceux qui ont un petit peu moins l'habitude, il est possible de proposer divers types d'activités pour se connaître et faire connaître le, les étudiants les uns aux autres. Par exemple, on peut euh, leur proposer de s'identifier à un totem, leur dire bien, « Choisissez-vous un totem et expliquez-nous en quoi euh, il, est, il vous ressemble, quel est le lien avec de votre personnalité. » Ça peut être une star ou peu importe, là, mais essayez de trouver des liens d'identification qui les amènent à parler d'eux. Ça peut être une façon de faire. On peut aussi leur proposer, par exemple, de nous raconter un souvenir de vacances ou bien une anecdote de leur enfance, un défi qu'ils ont surmonté. Ça peut être par exemple assez intéressant cette histoire du défi parce que euh, si euh, un, un participant vous dit oh, « quand j'étais enfant, j'avais peur de l'eau, mais finalement j'ai eu un maître nageur fantastique et grâce à lui j'ai aimé l'eau, j'ai pu nager, j'ai même remporté euh, un petit prix euh, au concours de natation de mon village », le jour où ce même étudiant a des difficultés dans le cours et qu'il se décourage un petit peu, vous pourrez lui rappeler cet événement et euh, lui dire qu'il y a des défis, il en a déjà surmonté et qu'il va là aussi arriver, qu'il ne faut pas se décourager. Donc, il y a des, des activités euh, qui parfois peuvent sembler très simples. juste annoncer un thème de discussion euh, qui peuvent servir finalement non seulement à se connaître, mais également tout au long du cours, à intervenir de façon un petit peu plus appropriée, plus personnalisée avec nos étudiants. Cette intervention tout au long du cours, elle est à prévoir dès la conception du cours. Comme vous l'avez dit, on y met du temps à concevoir nos cours, et autant que possible, il faut déjà penser à fixer des moments d'intervention ou d'accompagnement donc là, là, par exemple, on a pris sur 15 semaines parce que les cours à, à l'université théologique sont sur 15 semaines, mais peu importe la durée, essayez de prévoir des moments euh, réguliers d'intervention puis des moments qui sont propices. C'est-à-dire que euh, vous savez euh, très bien, par exemple, que euh, vos, et, vos étudiants vont avoir euh, du mal à... à à comprendre telle ou telle notion, donc à ce moment-là, vous pouvez vous dire que tel point du cours, il faut faire une intervention, à tel moment, ils vont vous remettre un travail, il faut prévoir à un moment donné, du coup, des rétroactions, etc. Donc, il est important toujours de favoriser cela. Quatrième question, si un étudiant vous envoie un message disant « je n'arrive pas à faire ce devoir », qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que vous lui répondez en demandant d'explicité Est-ce que vous lui réexpliquez ce qui est attendu Est-ce que vous lui fixez un rendez-vous pour échanger à ce sujet Est-ce que vous lui donnez un exemple type du travail attendu ou est-ce que vous lui conseillez de parler avec un autre étudiant Oui, les gens ont commencé à répondre. On va donner quelques secondes. Donc, ça commence à se façonner un petit peu. Euh, et la réponse qui semblerait être la plus, la plus choisie a été euh, « je lui fixe un rendez-vous pour échanger à ce sujet ». Jusqu'à présent, il y a 11 personnes qui ont choisi cette réponse. En deuxième rang, c'était euh, « Je lui explique ce qui est attendu cette personne. » Puis pour les autres, c'est un peu marginal. Très bien. Euh, ce sont évidemment toutes des façons de faire. Chacune a son intérêt. Mais il est clair que de fixer un rendez-vous pour échanger avec l'étudiant, qui est votre principale réponse, est une réponse tout à fait appropriée pour la simple et bonne raison que ça permet vraiment de chercher à comprendre l'étudiant. Il est important d'avoir une écoute active et empathique, tant lorsqu'il s'agit de chercher à comprendre la question de l'étudiant que euh, d'apporter une rétroaction au travail qu'il a réalisé et qu'il a rendu. Donc, il, il faut vraiment chercher à comprendre... Qu euh, qu Qu'est-ce qu qui peut amener l'étudiant à rencontrer une difficulté Essayer euh, de lui tirer parfois un petit peu les vers du nez parce qu'ils ont souvent du mal à cibler eux-mêmes leurs difficultés et à ne pas hésiter à reformuler pour être sûr d'avoir bien saisi le fond du problème. Une fois qu'on a réussi à saisir euh, là où euh, où ça bloque, c'est là qu'on peut intervenir de la façon plus pertinente possible il existe différents plans euh, de soutien à l'apprentissage. Donc, on peut voir si le problème se situe euh, au niveau cognitif, par exemple, euh, admettons qu'il n'a pas compris telle notion du cours, eh bien ça va être l'occasion de lui expliquer différemment cette notion du cours. Si c'est euh, la démarche de réalisation euh, d'un problème ou autre euh, de l'exercice qui lui est demandé, eh bien on va pouvoir réexpliquer la méthodologie. Si au contraire, c'est que... Euh, telle activité ne l'intéresse pas, on va pouvoir essayer d'intervenir au niveau motivationnel. Si c'est au niveau socio-affectif, admettons, cet exercice est difficile, lui, il ne l'a pas encore fait, mais tous les camarades lui ont dit que c'était tellement difficile et qu'il allait pas y arriver, qu'il part d'emblée vaincu. Pareil, on peut intervenir au niveau euh, socio-affectif Souvent, on oublie d'intervenir au niveau métacognitif, alors que c'est également très important pour les apprenants que de développer des méthodes pour apprendre à apprendre afin d'être plus autonome en formation à distance. C'est vraiment nécessaire. Donc, parfois, il peut aussi être intéressant d'amener les étudiants à réfléchir au niveau métacognitif, à leurs stratégies d'apprentissage qui ne sont peut-être pas appropriées pour ce qui leur est demandé et de les amener peut-être tout doucement à en développer d'autres. Enfin, une cinquième petite question, comment motiver les apprenants à étudier à distance À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on les fait travailler en groupe Est-ce qu'on leur propose fréquemment de nouvelles ressources Est-ce qu'il s'agit d'organiser des rencontres synchrones, d'expliquer l'utilité des apprentissages visés, de proposer des activités variées ou de répondre rapidement aux étudiants Donc, on a les deux réponses les plus choisies, sans doute. Sont la première, faire travailler les étudiants en groupe. Et la, deuxième, et, la, et la troisième, organiser des rencontres synchrones sont les réponses les plus choisies. Très bien. Ce sont toutes des, des façons qui peuvent être utiles. Il n'y en a pas, pas de, de, de bonnes ou de, ou de mauvaises. Il est évident que faire travailler les étudiants en groupe, ça va aider à briser l'isolement. Que proposer des nouvelles ressources, bon, ça dépend des types de ressources, parfois ça peut être trop parce qu'il ne faut pas non plus les submerger. Organiser des rencontres synchrones, c'est toujours une façon de recréer le lien et de créer de la motivation, euh, d'expliquer l'utilité des apprentissages visés également, proposer des activités, on va revenir dessus, répondre rapidement aux étudiants, ça peut aussi les aider quand ils ont des travaux, si on leur euh, corrige relativement rapidement pour qu'ils poursuivent leur cheminement. Donc euh, c'est ça, c'est tous ces aspects-là sont importants, puis si je vous parle de, de cet intérêt, de cette motivation, c'est parce que parfois on peut être proactif, être, être réactif aussi, en bref, être très présent pour les apprenants, et qu'au bout du compte, ce soit eux qui soient absents. Donc ça, c'est un peu embêtant, puis ça peut arriver Donc à un des enjeux, je dirais, pour euh, l'enseignant ou le tuteur à distance, est de capter vraiment euh, l'intérêt euh, des apprenants, et euh, pour ceux, il y, y a plusieurs possibilités qui existent, euh, comme on l'a vu. Ça peut aussi être simplement des fois de raconter une anecdote, d'interpeller les étudiants pour avoir leur avis sur un fait d'actualité, par exemple, de varier les types d'activités qui leur sont proposées, les modes de diffusion de leur travail, que ça soit écrit, oral, vidéo, euh, les façons de les réaliser aussi. Euh, vous avez travaillé seul, ben là, on va vous faire travailler en groupe. Donc, euh, il est intéressant de, de jouer avec tout ça et de ce côté-là, la formation à distance offre un petit peu plus de possibilités qu'on en a parfois en présence parce qu'on n'est pas limité ni dans l'espace ni euh, dans le temps. Et euh, tout ça, c'est important parce que l'intérêt ou la motivation, on le sait bien, n'existe pas dans l'absolu, mais euh, toujours relativement à euh, un objectif à atteindre ou bien à une tâche euh, à réaliser. Donc, Proposer des activités euh, variées en, en profitant donc du numérique peut permettre de favoriser la motivation si tant est euh, que cette activité soit évidemment adaptée aux capacités des apprenants et surtout à la perception qu'ils ont euh, de leurs compétences, de leur rapport à l'activité. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont une, une marge de manœuvre ou pas dessus, par exemple, de l'utilité de l'activité et de la reconnaissance de leur travail Est-ce qu'ils perçoivent que s'ils travaillent bien, cela va être euh, vu et remarqué de la part de l'enseignant, notamment Donc, on va passer à la troisième partie. Gustavo, je te laisse partager ton diaporama, peut-être Oui, c'est oui, ça. Merci. Merci. Je vais démarrer ma caméra et partager mon écran. Et je vais démarrer ma série aussi. Donc, voilà. Donc, dans cette troisième partie, je vous propose d'établir certains liens entre l'accompagnement en formation à distance et le design pédagogique des cours. Donc, la classe virtuelle euh, permet euh, de, de tenir des activités de formation et de collaboration entre les enseignants et les étudiants euh, de façon synchrone. Lorsque la classe virtuelle est bien planifiée, elle permet à l'enseignant de présenter le contenu de cours, euh, d'encourager les échanges et d'accompagner efficacement euh, les étudiants. Et on a tendance à assimiler la classe virtuelle à une classe traditionnelle, mais la distance exige de repenser le déroulement d'un cours en classe virtuelle. Les possibilités de renforcer le message par son expression corporelle ou par sa posture physique sont plus limitées en classe virtuelle. Et de plus, la capacité à maintenir l'attention sur les contenus pendant toute la durée d'un cours s'est réduite devant l'écran et donc, afin de combler ce manque, nous devons planifier et gérer les classes virtuelles différemment. Le défi est alors de susciter et de maintenir l'intérêt des étudiants. Et si la lassitude s'installe dans les groupes, il sera très ardu de réveiller l'attention. La posture adoptée par l'enseignant face au groupe est cruciale pour la réussite de la classe virtuelle. Donc, afin de profiter des interactions entre les étudiants et de créer des moments pour leur permettre de s'exprimer, il est très important de préparer la classe virtuelle de façon rigoureuse et de gérer les interventions de façon efficace. Donc, pour commencer, je voudrais vous poser la question suivante, selon vous ou d'après votre expérience, de combien de minutes est l'attention d'un étudiant dans son cours? Bien sûr, ça peut varier, ça dépend de plusieurs facteurs, dont l'âge, par exemple. Mais en général, selon vous, à quel moment l'étudiant commence à perdre l'attention dans le cours? Est-ce que c'est 5 minutes, 15, 30, 45 ou 60 minutes? On va changer de rôle maintenant avec Katia. Pour l'instant, euh, la tendance est aux 15 minutes. Est-ce qu'il y en a encore qui veulent répondre? Oui, donc la tendance se maintient. 14 personnes pensent qu'il s'agit de 15 minutes et 8 pensent qu'il s'agit de 30 minutes. Ok. Ça veut dire donc qu'il y a plusieurs, plusieurs participants qui ont déjà commencé à perdre attention dans notre présentation. Euh, bon. Donc, voilà, je ne suis pas certain de qu ce que vous avez répondu individuellement, mais selon la science, euh, vous avez sensiblement raison. C'est-à-dire qu'à partir de 15 minutes, il y a une chute drastique de l'attention et à 30 minutes, euh, il n'y en a plus vraiment beaucoup. C'est ça qui, euh, qui arrive, et ça que ce soit en présence ou à distance, c'est la même chose. Et si on a un cours magistral que les professeurs parlent, après 30 minutes... On est proche de l'aplatissement de la courbe. C'est vraiment très bas. Sauf qu'à distance, c'est un problème encore plus grand parce que les gens sont seuls chacun chez eux. Et il y a d'autres distractions aussi qui sont possibles, que ce soit pour la personne qui regarde, par exemple, les décors de chaque personne dans les petites caisses, ou bien on est devant l'ordinateur, on peut aller sur Facebook, etc. Donc, c'est très important dans ces cas-là de réactiver l'attention les cours magistraux très longs n'est pas le format le plus approprié pour l'enseignement à distance. Et donc, ce qu'il faudrait faire dans ces temps-là, c'est vraiment de réactiver l'attention avec des activités qui impliquent une action des, des étudiants, comme par exemple les petits quiz ou les petits sondages que l'on fait. C'est justement un petit lien d'interactivité qui fait en sorte que vous êtes un en peu, entre guillemets, bousculé du confort de votre chaise et vous avez une action à faire. Vous devez réfléchir pour faire cette action. Donc, il y a différents types d'actions qui sont beaucoup plus longues que ça. Par exemple, ça peut être une lecture, le d'une vidéo, ça peut être aussi une application multimédia, des activités dans des petits groupes, des débats, etc. Il y a plein d'activités comme ça qui sont possibles pour réactiver l'attention. Justement, en parlant d'activités pour réactiver l'attention, je vous propose cette deuxième question. Selon vous, quel est l'aspect de l'accompagnement en mode synchrone qui serait le plus important à considérer? Est-ce que c'est l'organisation de la structure du cours selon l'approche pédagogique ou mettre des ressources éducatives à disposition des étudiants ou privilégier les échanges ou établir une durée optimale pour les cours en synchrone? Réponse arrive. Alors pour l'instant, la majorité euh, choisissent privilégier les échanges. C'est vraiment euh, une forte tendance. On a aussi quelques personnes qui nous répondent. Mettre des ressources éducatives à disposition ou bien euh, organiser la structure du cours selon l'approche pédagogique. Une seule répond à établir une durée optimale. Parfait, parfait. Eh bien, il faut vraiment organiser les structures de la classe virtuelle selon l'approche pédagogique privilégiée. Et par exemple, suivant une stratégie fondée sur la classe inversée, il est possible de mettre à disposition dans le site des cours à l'avance certaines ressources éducatives, que ce soit des vidéos, des lectures, des podcasts, etc. en lien avec les sujets qui seraient abordés. Et ces ressources peuvent être accompagnées d'un guide pour faciliter l'exploration des éléments essentiels. Ensuite, lors de la classe virtuelle, il sera question de privilégier les échanges entre les étudiants et de consolider les enseignements par les interventions de l'enseignant. Après, des ressources complémentaires peuvent être mises à disposition dans les sites de cours après la classe virtuelle pour approfondir les apprentissages réalisés. Et on sait que la durée optimale pour une classe virtuelle se situe entre 60 minutes et 90 minutes. Et toutefois, très, très souvent, la durée d'un cours n'est pas déterminée par l'enseignant qui se voit contraint de donner des cours allant jusqu'à environ 3 heures. Voilà donc une raison de plus pour organiser les séances de classe virtuelle autrement et pour encourager la participation active des étudiants. Donc, si une bonne appropriation des outils de classe virtuelle par l'enseignant est indispensable pour une animation efficace du cours, il est aussi très important de former les étudiants aux fonctionnalités mises à leur disposition. Ça favorise la participation du plus grand nombre de personnes il est, il est fondamental de formaliser les composantes pédagogiques de la classe virtuelle, c'est-à-dire l'objectif, la méthode, les contenus, les activités, même les types de supports qui seront utilisés. Donc, indépendamment de l'approche pédagogique retenue, le défi est d'engager les étudiants grâce à, une, grâce à une dynamique interactive par le biais des, des débats, des questionnements des présentations, bref, de leur expression orale aussi. Il est toutefois nécessaire d'établir un plan schématique de la séance, comprenant, entre autres, les points qui seront abordés, les temps consacrés à chacun, et les stratégies d'animation, etc., Bien que de nombreux acteurs de l'enseignement et de la formation s'entendent sur l'importance des interactions sociales pour la construction tant individuelle que collective des connaissances, il faut reconnaître quand même que la volonté de s'engager dans une dynamique d'interaction n'est pas forcément naturelle. De ce fait, il est souvent nécessaire de créer des scénarios susceptibles de stimuler les interactions entre les pairs ainsi que la collaboration. Donc, les principes de base peuvent être synthétisés ainsi. Donc, dans un premier temps, un travail individuel d'appropriation doit être effectué pour chaque étudiant, puis une mise en commun dans des équipes réduites, réalisées, avant d'interagir dans les grands groupes avec l'enseignant, donc cette démarche peut être adaptée selon le type de contenu abordé et selon le scénario pédagogique spécifique. Et donc la première étape est nécessaire afin d'ancrer les interactions subséquentes dans les contenus. Donc chaque étudiant doit explorer les contenus proposés, par exemple les vidéos, les lectures, les podcasts, afin de s'approprier ces contenus-là. Et ensuite, un guide peut l'aider à porter son attention sur les éléments essentiels à retenir. Cet guide peut prendre la forme d'un questionnaire, par exemple. L'étudiant peut aussi être encouragé à noter les questions qui surgissent, les réflexions que le contenu lui a suscité, les liens qu'il fait avec les connaissances déjà acquises, ou les points où sa compréhension était plus limitée, etc. Il pourra par la suite emmener ces éléments à la rencontre d'équipe. Donc, la deuxième étape, la rencontre d'équipe, est cruciale pour favoriser les interactions entre les membres de, des équipes. Elle peut avoir lieu avant la classe virtuelle ou durant la classe virtuelle. Donc, par exemple, si on propose aux étudiants de se rencontrer quelques jours avant la classe virtuelle, on peut leur demander de discuter ensemble sur des points clés eh, qui peuvent être définis préalablement ou eh, émerger pendant leur discussion d'équipe. Ils peuvent utiliser euh, un, un des nombreux outils de communication en synchrone pour leur rencontre. Et ensuite, un rapporteur peut être choisi parmi les membres de l'équipe pour présenter les conclusions. Dans la séance plénière, suivant euh, les proto un protocole qui devrait être défini euh, par l'enseignant, euh, cette responsabilité d'être le rapporteur de l'équipe prête être assignée à tour de rôle pour chaque séance de classe virtuelle afin de favoriser une participation équitable de tous les membres de, de l'équipe. Et si l'on préfère réaliser le rencontre la rencontre d'équipe pendant les classes virtuelles, il est possible d'utiliser la fonctionnalité de création de groupes qui est souvent disponible dans les outils des classes virtuelles. Ceci permet de scinder l'ensemble de la classe et d'assigner à chaque équipe un espace privé d'interaction. L'enseignant peut, entre guillemets, se promener à travers les groupes pour assurer le suivi pour répondre à des questions et pour aider aussi à la résolution des problèmes. Après le travail individuel, qui constitue la première étape, et après la deuxième étape, qui est le travail dans des petits groupes, c'est le moment de la séance plénière des classes virtuelles. Cette troisième étape permet de mettre en commun le travail effectué dans les équipes suivant les protocoles définis dans les scénarios pédagogiques, et toujours avec la modération et la coordination de l'enseignant, les interventions des rapporteurs se succèdent selon les plans établis par l'enseignant. Cela peut prendre la forme d'un débat, par exemple, de présentations orales, de démonstrations d'exemples ou de contre-exemples ou, ou de modèles. Et ça peut être un séminaire aussi, des exposés, etc. Et l'enseignant joue aussi le rôle d'intégrateur des contenus en synthétisant et en présentant les conclusions sur les éléments clés de chaque section du contenu. Il fait, eh, les cas échéants, des reformulations ou, ou, ou il apporte aussi des précisions. Euh, donc cette démarche peut être adaptée à différents scénarios pédagogiques et à différents types aussi de contenus. Voilà, donc euh, cela m'amène à vous proposer cette question concernant les rôles qui doit jouer l'enseignant, selon vous, quel est le rôle qui serait le facteur euh, fondamental du succès de l'enseignement à distance? Est-ce que c'est le rôle de conception, d'accompagnement, d'enseignement, d'animation, de modération ou de coordination? C'est terminé? Alors, on arrive à 43% pour l'accompagnement et 38% pour l'animation. Ce sont les deux, les deux principaux. Parfait. Donc, le, le volet conception de cette présence pédagogique des enseignants concerne les décisions qu'il doit prendre quant à la structure de la science et des activités pédagogiques. L'accompagnement concerne le soutien fourni pour modéler un dialogue constructif. L'enseignement, dans le fond, vise la présentation des notions essentielles au moyen que ce soit des conférences ou des démonstrations. L'animation des interactions en mode asynchrone vise à encourager la participation équitable du plus grand nombre d'étudiants. Pour ça, il est utile de reconnaître les différents types d'étudiants et le rapport aussi à l'interaction. Il y aura toujours d'un côté des introvertis, des personnes qui adhèrent facilement aux avis des autres, les personnes peu disposées à confronter les points de vue, et d'un autre côté, les, les verbes motards, les personnes qui provoquent des polémiques et qui se sentent à l'aise en ayant l'attention des autres. Il est donc très important que l'enseignant équilibre les droits de parole en essayant toujours d'intégrer le plus grand nombre de personnes à la dynamique interactionnelle. La modération consiste à réguler les manières d'interagir pendant la classe virtuelle. Par exemple, on peut encourager les étudiants à moduler leur jugement des valeurs, à contrôler leurs réactions. L'objectif est de maintenir les tensions uniquement sur le plan cognitif et d'éviter qu'elles débordent sur des dimensions personnelles ou sociales. Pour y arriver, l'enseignant doit souvent apporter des nuances ou atténuer certains propos des étudiants pour assurer l'équilibre des forces lors des débats et des discussions. Finalement, la coordination comprend la définition d'un cadre commun de travail, l'organisation des activités, puis la réalisation des activités pendant la classe virtuelle. Donc, on va finaliser cette partie en parlant en plus d'apprentissage en groupe. Euh, très souvent, on voit que malgré tous les efforts qui sont engagés, les étudiants ne sont pas toujours très enthousiastes envers le travail collaboratif. D'ailleurs, dans une recherche sur les interactions en formation à distance que nous avons menées en 2015-2016, un des constats que nous avons fait, en fait, c'est un paradoxe parce que d'un côté, beaucoup d'étudiants accordent une grande importance aux échanges avec les pairs, mais d'un autre côté, beaucoup d'entre ces étudiants sont très apathiques par rapport aux activités en collaboration. Donc, une petite dernière d'après-vue, comment renforcer le sentiment de communauté apprenante dans son cours est-ce qu'il euh, faut définir une démarche collective d'apprentissage, euh, ou identifier des outils d'échange et de travail collectif, promouvoir l'engagement des individus et préconiser un, ou préconiser un renforcement positif. Lesquelles de ces actions serait la plus intéressante pour renforcer les sentiments des communautés apprenantes Ça se tient assez près. Il y aurait identifié des outils d'échange et de travail collectif et promouvoir l'engagement des individus qui arriveraient un peu en tête. On va voir. Attention, définir une démarche collective d'apprentissage. Prendre la vitesse. Oui. Très bien. Définir une démarche collective d'apprentissage arrive en premier. Ensuite, on a identifié les outils d'échange et de travail collaboratif avec Zéco avec promouvoir l'engagement des individus. Le renforcement positif est peu mentionné. Bon, c'est ça, hein, favoriser le sentiment d'appartenance au groupe. Dans le c'est très utile. Pour maintenir l'engagement des étudiants dans un dans, dans cours à distance, il est possible de proposer des activités reposant sur une démarche d'apprentissage collective. Il convient toujours, d'une part, d'offrir aux étudiants des outils d'échange et de travail collectif tels que les forums ou les documents partagés. De notre part, il faut leur expliquer que l'engagement de chacun dans les échanges d'informations et des points de vue est nécessaire et que leur participation contribuera à la construction tant individuelle que collective des connaissances. Dans le même sens, les échanges et les efforts de tous peuvent être favorisés par le renforcement positif, c'est-à-dire par des messages qui soulignent les, les bonnes interventions des étudiants et qui encouragent ceux qui n'ont pas encore participé à le faire. Donc, il pourrait être une bonne idée d'établir un engagement explicite, une sorte de contrat d'équipe qui peut inclure des objectifs, la mission de l'équipe, les attentes à l'égard de l'équipe et de ses membres, les rôles de chacun, les stratégies de résolution des conflits en cas de désaccord ou de problèmes de chancier, etc. Des éléments de gestion de l'équipe, par exemple, l'horaire, l'endroit de rencontre. Lors des jours, les procès verbaux, etc. Les stratégies de communication, est-ce que ça va être par courriel, par téléphone, etc. La politique à l'égard de la prise de décision, est-ce que ça va être par consensus ou à la majorité. Les plans de la démarche à suivre, les échanciers, objectifs, etc. Il reste toujours que c'est très ardu d'encourager les étudiants à participer à des activités collaboratives, et à promouvoir des interactions riches, nous constatons, par exemple, que dans les forums de discussion, la participation n'est pas toujours à la hauteur des attentes. Et une activité de richesse, comme les forums de discussion, est très souvent, ne donne pas les résultats attendus parce que les critères ne sont pas assez clairs. Alors que le fait de proposer des critères objectifs et clairs pourrait aussi augmenter la participation et mais aussi améliorer la qualité des de échanges. Donc pour finaliser, je vous présente cette proposition de critères de régulation de contribution dans les forums dont les critères forment l'acronyme TIGRE. La T, c'est pour un titre significatif, l'idée étant d'encourager à proposer un titre qui reflète l'intention et le contenu du message. La I vient de, du mot liaison, dans le fond, ça vient de l'espagnol ilation, qui fait référence à ce qui relie logiquement les éléments du discours, les parties d'un texte ou les éléments d'un raisonnement. Dans le cas d'un fil de discussion, cela implique d'écouter ce que les autres disent et de s'appuyer sur cela en citant les éléments sur lesquels on s'appuie. Le G fait référence au fait que les contributions devraient générer davantage de discussions et ne pas seulement répondre aux postes dont elles sont issues au aux, aux message précédent, donc il s'agit d'aller au fond de ce qui est discuté. Pour ça, il faudrait trouver des tensions entre les différentes positions et de rendre explicite les nouvelles questions. Le R évoque l'importance de la rédaction et d'une bonne présentation. Finalement, la lettre E, mais en avant la nécessité d'enrichir la discussion, donc d'apporter une valeur ajoutée au-delà de dire oh je suis d'accord avec telle personne ou de répéter ce qui a été déjà dit. Donc, en guise de conclusion, en fait, ce qui est important de retenir et, et concours à distance implique la mise en œuvre des pratiques d'accompagnement. L'accompagnement vise à briser l'isolement, à établir et entretenir la communication, à développer différentes formes de proximité avec les étudiants de manière à favoriser l'apprentissage, et de favoriser aussi le développement de leur autonomie et à maintenir leur motivation. Accompagner les étudiants consiste à les soutenir sur les plans cognitifs, comme Katia a dit, mais aussi sur les plans méthodologiques ou métacognitifs, socio-affectifs, etc. Donc, à ce sujet, différentes formes d'accompagnement peuvent être réalisées dans le cadre de, de, des interactions et des suivis Individualisé. Donc voilà pour cette partie de cette communication. Je vous remercie de votre attention. Bien. Ben, euh, merci euh, à vous, Gustavo Adolfo et, et Katia. Euh, voilà, je viens de rompre mon isolement. Donc. Euh... <rire> Je réaffiche ma vidéo pour euh, bah, euh, embrayer donc sur la, la deuxième présentation. Euh, D'habitude, il y a les applaudissements. D'habitude, il y a, il y a des, des questions orales, mais là, euh, il n'y a pas de levée de doigt, que qu'un chat. mais on verra ça, euh, on verra ça tout à l'heure si on, on a un peu de temps. Je pense qu'on a jusque 20h30, hein, Donc, il euh, ne faut pas tarder. Après, ça s'arrête. Donc, euh, bah, moi, je vais vous parler. Donc, je vais, je vais basculer en mode. Euh, hop, partager mon médias, hop voilà alors, donc euh, ben moi, je, donc je me représente Thierry Danquigny, directeur de pédagogique, alors secrétaire général de la fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance. Donc la fédération euh, interuniversitaire de l'enseignement à distance comprend euh, 33 membres et, et qui euh, donc euh, œuvre pour euh, bah, disséminer euh, la formation à distance, valoriser la formation à distance en France. Et nous sommes en lien avec aussi l'international, notamment EADTU. Donc, c'est un, c'est, c'est, c'est assez, euh c'est une, une, une association qui, euh, qui a donc euh, euh, son importance pour promouvoir la, la formation à distance. Au sein de la direction de l'innovation pédagogique à l'Université de Lille, eh bien, euh, comme Katia et euh, donc, Gustavo Adolfo, eh bien, euh, nous euh, aidons et nous accompagnons les, les enseignants euh, à accompagner aussi les étudiants. Dans, leur, dans leurs activités d'apprentissage. Donc, c'est une grosse partie de notre, de notre sujet. Ce, ce dont je vais vous parler, c'est du passeport EAD et donc, je vais un peu me recentrer aussi sur le rôle des ressources éducatives libres dans l'usage des dispositifs et de la mutualisation des dispositifs. Euh, en l'occurrence, le passeport EAD ici, eh bien, euh, euh, et a été monté euh, avec euh, sept euh, membres que vous voyez en logo ici, et trois UNT. Alors, les UNT, c'est les universités numériques thématiques. En France, Donc, disons que nous en avons sept. Là, est représenté l'UOH... Euh, université euh, ouverte des humanités qui euh, va surtout concerner la, la, la, les, le, le français en fait, dans, dans le dispositif passeport UAD, mais c'est tout ce qui est euh, humanité, sciences sociales, psychologie, euh, lettres. Euh, au neige, c'est les sciences de gestion et initial, eh bien, ce sont les sciences fondamentales, mathématiques, physique, chimie, informatique. Euh, voilà. Euh, donc, euh, je vais d'abord commencer par euh, parler de la genèse en fait, du projet passeport EAD. Alors, je vais un petit peu revenir sur des choses qui ont été vues euh, longuement euh, par euh, Katia et euh, Gustavo, euh, bah, sur les, les origines, avec un constat donc partagé par, par nous tous, mais avec euh, peut-être des, des choses que nous n'avons euh, pas vues dans les, entendues dans les, dans les propos de, de Katia et Gustavo, donc là, euh, on s'interroge beaucoup sur les, les facteurs d'abandon, d'échec, euh, on s'interroge sur les causes, elles sont multiples. Il y en a une qui a été assez traitée, notamment par Alain Coulon en 2008, c'est la difficulté d'acculturation, c'est-à-dire la rupture entre l'enseignement le, secondaire et l'enseignement supérieur. Euh, donc il faut justement aider, accompagner les euh, étudiants dans ce, dans ce fameux passage. Et ça a été aussi complexifié par la massification et l'hétérogénéité des publics. Ça, ça a été il y a toute une, il y a une longue littérature sur sur le sujet. Euh, et puis aussi euh, un environnement technologique en évolution permanente, euh, qui a d'ailleurs longuement été décrit aussi par. Euh, en 2008 euh, par le rapport euh, isaac qui, euh, qui évoquait d'ailleurs euh, qu'il fallait euh, 100% de, de ressources numériques et de numérique dans nos universités et en, en reprenant ce, ce rapport on, on, peut faire un, on peut dresser un bilan avec les indicateurs qu'il avait fournis, les indicateurs d'évolution c'est assez intéressant euh, il y a aussi euh, un développement des modalités pédagogiques vers la libération et le distanciel, mais ça, euh, ça s'est renforcé euh, dans nos universités avec euh, l'effet euh, Covid. Euh, C'est un effet négatif, mais un effet aussi positif pour le développement de nos pratiques euh, pédagogiques. Euh, et puis, il y a euh, une évolution sociétale qui est en fait... Euh, dans beaucoup de, de, de dans la littérature hypermoderne, parle de justement de, de la responsabilisation, du, de l'injonction à l'autonomisation euh, de l'individu dit hypermoderne. C'est toute cette littérature sur l'hypermodernité qui un petit peu euh, porte ce, ce, ce discours sur un centrage de la, la responsabilisation croissante des individus, la responsabilité de soi. De son, de son développement. Euh, on a aussi euh, de plus en plus, et c'est en lien d'ailleurs avec la responsabilisation croissante, un, une centration sur les apprentissages qui se développe d'ailleurs par, euh, qui se traduit aussi par euh, la logique de, de compétence. Alors là, je ne parle pas de la, euh, de la centration sur l'étudiant. On n'est pas centré étudiant, en fait, on est centré apprentissage, on est sur un paradigme de, de, de, de l'apprentissage. On a euh, donc une logique de développement. Nous avons un monde en développement et des individus en développement. Euh, et, et, et donc, ça, c'est euh, interpellant et c'est ce qui euh, entraîne, en fait, un, aussi un renforcement de l'accompagnement. La, de la, de, de euh, on a du fait aussi de la, du paradigme de l'apprentissage, de la massification des, des ressources, on a une relativité de la connaissance. En fait, en étant centré sur l'apprentissage, c'est plus finalement la pratique, la manière d'apprendre qui, qui, qui va être plutôt mis en valeur, plutôt que l'enseignement descendant. Et donc la connaissance va être critiquée. Elle va être relative et dans cette relativité, bah, encore une fois, cet individu va devoir faire la part lui-même, euh, la part du vrai et du faux dans ce qu'il qu lit et notamment dans ce qu'il lit sur Internet avec les, les, les, les ressources éducatives libres et les ressources globalement disponibles. Et puis, il y a la, la question aussi de la mobilité. On interroge aussi... Euh, euh, ce, on, on questionne en fait euh, la, la difficulté que peuvent avoir les étudiants à se déplacer. Euh, on le connaît d'ailleurs en, en, en Afrique, hein, cette difficulté à se déplacer, et cette difficulté à se déplacer est aussi visible chez nous, dans, dans nos régions, et, et c'est pour ça que se développent des réseaux, euh, RITELS, des réseaux internationaux de, euh, de tiers-lieux pour l'enseignement supérieur, euh, un, un berceau des tiers-lieux, des, tiers des Rittal, est à Montaureau. Euh, et c'est l'université, on va dire, à la campagne, en quelque sorte. Euh, et, et cette question de la, de, de, la, de la mobilité, on y répond par la, justement par les ressources éducatives libres, par, euh, euh, et, et c'est autorisé par le développement du, du numérique. Donc, ce, on pourrait euh, euh, continuer long, longuement sur ce constat partagé, euh, mais on, on s'aperçoit qu'il y a une chose qui est importante, c'est que finalement, euh, dans cette, euh, cette société en, en évolution, on a la nécessité de l'accompagnement. Et, euh, et, et d'ailleurs, si j'ai mis un data center derrière cet accompagnement, c'est que finalement, les ressources éducatives libres, qui sont le thème de ce, de ce séminaire, de, de cette conférence, ne sont pas nécessairement le, le, ne sont pas le, le graal. C'est-à-dire que finalement, les ressources éducatives libres ne sont rien si elles ne sont pas, elle ne s'intègre pas dans des usages et qu'elle ne s'intègre pas dans un dispositif. Et Katia et Gustavo Adolfo l'ont très bien montré. Euh, et c'est pour ça que dans les, euh, dans les problèmes à résoudre et les solutions que nous allons proposer, euh, que nous proposons, c'est d'essayer de, euh, d'atténuer de, la rupture entre le, enfin le, le secondaire et l'université, on va travailler sur la, la persistance aux études, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet d'aider et de créer un environnement favorable au, à la persistance, euh, qui est un, un sujet important puisque sans persistance, euh, eh bien, euh, nous, avons un, nous multiplions le taux d'abandon, euh, nous multiplions les échecs. Euh, il y a à travailler aussi, et ça, ça a été vu par Katia et Gustavo, c'était la présence à distance. Le mot n'a pas été donné, mais la présence à distance, c'est tout un corpus aussi de, de, de, de littérature et, et un modèle que d'ailleurs traite dans notre laboratoire Annie Gézégoût, la présence à distance, Comment cultive-t-on cette présence à distance euh, Et c'est tout l'aspect qu'a qu développé aussi Gustavo sur le, le socio-cognitif. Euh, et donc, euh, comment faire des environnements favorables aux études Et comment permettre aussi aux étudiants de créer un environnement personnel d'apprentissage Ça, c'est très important justement pour permettre aux étudiants de persister dans leurs apprentissages Qu'est-ce qui fait que tel ou tel environnement va les aider dans leurs études Et comment vont-ils réussir à créer leur propre environnement qui va les mener au succès dans leurs études euh, Autre problème à résoudre aussi, la massification des sources documentaires en libre accès. Donc, euh, les ressources éducatives libres sont très nombreuses, mais comment finalement les mettre à disposition, comment euh, simplifier cet accès, euh, comment les aider, les accompagner dans le choix des documents. Et c'est là que va intervenir euh, fortement la préconisation des, des enseignants et aussi la notion de, de dispositif. Euh, et puis le, le problème aussi euh, qui est récurrent, c'est la centralisation des lieux d'enseignement avec euh, bien sûr une solution que j'ai évoquée avec les Ritals, c'est-à-dire la délocalisation des, euh, des, des lieux d'enseignement euh, autorisés grâce au, à la digitalisation et aux ressources éducatives libres. Alors, quelle, euh, quelle solution Bien sûr, on utilise le levier numérique pour atteindre les, les, les étudiants à distance. Euh, L'idée aussi, c'est d'avoir une logique de portail d'entrée pour simplifier euh, donc cet accès. Euh, et donc, ça nous oblige aussi, euh, en tant qu'enseignants, à faire une curation des ressources numériques, une veille permanente, euh, et aussi de labelliser les, les ressources. Euh, c'est aussi euh, de mobiliser les universités dans la mutualisation. Alors, c'est un phénomène euh, historique, hein, puisque euh, depuis... Euh, les, les années 2000-2005, les UNT ont été créées justement pour mutualiser et ça, ça permet aussi, ça, euh, ça incite les universités à partager et à, et à travailler sur, les, euh, sur les, mêmes, les mêmes outils, les mêmes dispositifs. C'est ce que nous allons voir donc, avec le projet euh, passeport porté par la, la FID. Euh, donc, euh, l'idée, c'est aussi de travailler sur des préconisations enseignantes. On sait très bien que les étudiants ne vont majoritairement que sur les ressources qui ont été fléchées euh, par les, les enseignants. Alors, c'est une forme euh, aussi de, de rentabilité. Hein. Un, un, un étudiant va vers des ressources qu'il estime rentables Bon, c'est un petit peu cynique, mais c'est une réalité, on, on, on le sait tous. Un étudiant va euh, sur des ressources qu'il estime rentables pour, euh, pour l'obtention d'une note ou de son diplôme. Là, il y a, un, il y a une stratégie évidente des, des, des, des étudiants que la à laquelle la, la préconisation peut répondre. Donc, c'est s'adapter aux besoins. Euh, et c'est euh, aussi du fait de la, de, la, de la mutualisation de créer un dispositif euh, ouvert qui permet la délocalisation. Alors, donc, euh, avant de parler du, du projet passeport, il faut vraiment noter que il y a euh, un certain nombre d'initiatives. Bon, moi, bien, bien évidemment, là, je vais je vais vous parler de quelques initiatives pour accompagner euh, accompagner les étudiants, et durant cette période justement de, de mise à distance à cause du Covid, euh, nous avons développé des, des, des, des intégrations justement à distance, et euh, nous avons développé ici un, un, un, une UE d'intégration à distance, euh, dont je pourrais vous faire la démonstration ensuite, mais euh, qui permet donc d'acculturer qui a pour mission en tout cas d'objectif d'acculturer les étudiants euh, à distance. Ah, à l'université, pardon. Euh, nous avons aussi euh, à la suite de l'ami la hybridation. Nous avons été lauréats euh, en région Hauts-de-France euh, pour euh, un projet sur justement l'accompagnement euh, des étudiants et des enseignants dans un processus d'hybridation des cours. Donc là, il s'agit du projet Pacte euh, qui est en cours de, de, de construction et qui a euh, pour intérêt de relier euh, cinq universités et des partenaires écoles euh, autour d'un projet commun qui est de, euh, de mutualiser en fait nos ressources euh, de, dans le domaine des méthodologies de travail euh, universitaires dans les tests de positionnement et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous travaillons euh, avec Uniciel, dont vous avez euh, juste en dessous ici euh, un, un exemple que, pour le, enfin, je, sur, sur lequel je pourrais m'étendre dans une démonstration euh, tout à l'heure. Mais euh, ces dispositifs sont, prêts, sont disponibles sur le site euh, Uniciel, euh, et notamment sous le label Socle3. Socle Alors, euh, Passeport euh, va euh, avoir pour euh, objectif euh, ben, de permettre aux étudiants de gérer leurs propres contraintes. Effectivement, à distance, il y a des contraintes. Il y a des formats numériques différents, euh, il y a des, des services et des ressources multiples à distance. Euh, et il y a aussi, euh, eh bien une nécessité d'échanger à distance et il y a une nécessité aussi de s'organiser. Donc, ça, ça fait grosso modo quatre contraintes que l'on traite en, en essayant de, à travers Passport, de les, de les alléger comme nous allons le voir. Alors, les objectifs de, Passport, passeport, dans l'ordre, en fait, et systématiquement, on permet aux étudiants de s'auto-positionner, de, pourquoi Alors, pour identifier des points forts, pour identifier des faiblesses euh, et, et surtout d'avoir une réflexion sur soi-même, une, une, de cultiver la réflexivité chez les étudiants pour vraiment se poser et se dire « voilà où j'en suis et euh, comment je vais aborder et, et un, un prochain cours et, et aussi étudier ce qui me manque pour permettre de travailler euh, » de travailler aussi sur des compétences de base parce que euh, parfois, euh, nous savons que en, en, à l'issue du secondaire, eh bien, euh, il y a des éléments à retravailler parce que justement, euh, à l'université, il y a un certain nombre d'exigences euh, de fondamentaux auxquels il, enfin, il faut faire attention, notamment euh, la, la langue française, les fondamentaux en mathématiques. Euh, voilà. Euh, et puis, euh, aussi, eh bien, comment euh, surmonter les difficultés qu'on a à travailler à distance Donc, euh, et là, c'est apprendre à travailler avec les autres, comment interagir avec son institution et, et trouver les bonnes ressources. Alors, quelques repères chronologiques j'en donne deux. Ben, le projet a commencé en janvier-mars 2019, et en septembre 2020, nous avons, ben, nous en sommes à la, nous avons livré la, vers, la, la, la, la V2. Euh, donc Actuellement, euh, la version 1 euh, fonctionne en fait sur une archive Moodle, une archive MBZ qui est euh, téléchargeable euh, et euh, qui concerne uniquement pour l'instant, enfin qui a concerné en tout cas pour la version 1, la méthodologie de, de travail universitaire, les fondamentaux en anglais, la recherche euh, documentaire. Euh, les, les modules disciplinaires, les, fond, les fondamentaux en français et le travail collaboratif. Dans la version 2, euh, nous aurons les, les, les mathématiques et la psychologie en plus. Alors, le bilan de la version 1, bah, ça a été en fait on a eu, euh, il y a eu sept campus connectés, donc les fameux RITAL qui se sont servi, qui se sont appropriés de, de euh, passeports, et on a euh, 12. Euh, 12 universités euh, qui, ont, qui ont utilisé cette, euh, ce, cette version euh, et donc au bilan les, les utilisateurs en fait apprécient en fait, le fait qu'il y ait une planification des objectifs ils apprécient aussi les, les les consignes et le fait de se sentir moins seul dans leurs apprentissages euh, c'est toute l'illustration justement de la fameuse présence à distance alors dans les points forts et les points faibles, et euh, eh bien euh, glo globalement, euh, on, les étudiants reviennent sur euh, des modules qu'ils estiment bien détaillés euh, et ils apprécient aussi le retour sur les fondamentaux euh, et le fait d'avoir une centralisation de tous les éléments avec, euh, enfin de, de, de tous les éléments constitutifs de ce qu'ils ont à apprendre sur un même espace. Alors bien sûr, il y a encore à, à travailler le manque d'échanges avec les professeurs et on revient à des questions qui se posaient tout à l'heure dans le chat au niveau du, du feedback. Ça c'est euh, des, des aspects qui ne sont pas de la responsabilité propre de passeport puisque passeport est euh, utilisé par les, par les, les enseignants et préconisé par les, par les enseignants. Donc c'est aux enseignants à, à travailler mais il faut voir comment cet usage de passeport s'intègre dans une charge de travail. Euh, voilà, et ça c'est à voir dans, dans, dans chaque dans chaque composante des universités. Il y a, il y a des travaux en, encore à faire sur sur le design, mais ce design en fait est à retravailler euh, en fait peut-être retravaillé directement par les universités qui intègrent les modules dans leur euh, plateforme. Alors, le, la version 2, eh bien, euh, cette fois, elle intègre les mathématiques euh, et puis euh, euh, la, la, la psychologie. Et surtout, elle intègre maintenant des, euh, en version LTI. Alors, le, LTI, qu'est-ce que c'est C'est la possibilité d'intégrer des ressources d'un autre dispositif technologique. Donc, ça veut dire Learning « Tool, Learning Tool Interoperability ». Ça veut dire que concrètement, on intègre des Moodle, le, le Moodle Uniciel, qui justement intègre les MTU directement dans le, le projet Passeport. Je rappelle que Uniciel fait partie euh, du projet Passeport. Alors, peut-être, euh, alors quelle heure est-il Il est 20h11. Je, je présente une petite. Euh, je, je présente l'intégration, en fait, du module Passeport. Dans, euh, dans, un, dans notre Moodle à ULIL. Pour ça, je vais partager mon écran. Hein, une petite seconde. Partager l'écran et partager euh, le MTU passeport. Donc là, le, le, le Moodle, le, le, le, le, le, passe, le, le passeport est intégré en fait dans notre Moodle ULIL. Et euh, donc là, il a été personnalisé pour pointer euh, directement vers euh, notre, les, les explications sur notre Moodle euh, personnel, évidemment. Je reviens. Euh, et là, c'est ce que je, je vous expliquais tout à l'heure, là, on a un cours de méthodologie, méthodologie de travail universitaire. Ce cours de méthodologie de travail universitaire en fait, vient d'Uniciel. Euh, Et si je clique dessus, eh bien, sur le lien, j'arrive en fait, sur une nouvelle fenêtre qui est ni plus ni moins que le, le Moodle Uniciel euh, euh, qui traite de la méthodologie de travail universitaire. Thierry, excuse-moi, mais, enfin, excuse -moi, mais oui. euh, ça n'apparaît pas, on ne le voit pas. Ce n'est pas partagé non, ce n'est pas partagé. On, on... Ah oui, oui, oui, pardon. Euh, il ne, en fait, il ne partage que des fenêtres. OK, je vais y remédier. Ah pardon, je n'ai pas, pas dû cliquer. Je n'ai pas cliqué sur partager. OK, très bien, autant pour moi. Je recommence, on coupera au montage. Hein. Euh, voilà, donc j'expliquais. C'est bien de m'avoir prévenu. Euh, en, en temps normal, on, on, aurait, vu, euh, on aurait vu les, les yeux exorbités, qui, euh, mais là, on ne voit pas la salle. Euh, alors, donc, je disais, euh, le Moodle Passport, ça y est, on le voit là Le Moodle Passport donc, est intégré à, dans notre Moodle ULIL et donc, à l'intérieur de ce de ce de, de, de passeport, on a des briques, des liens vers le Moodle initial. Mais en fait, ce sont des liens, mais le, le Moodle initial est incorporé euh, dans la plateforme euh, ici ULIL et incorporé dans passeport. Donc si je clique, est-ce que vous me voyez euh, Allô, quelqu'un euh, oui, on, ben on voit ta fenêtre, là, après on... Voilà, bon, c'est bien. bien. Vous, vous voyez la, la fenêtre méthodologie de travail universitaire Oui. Bon, très bien. Voilà, donc euh, ça, c'est, comme je l'expliquais à l'instant, c'est euh, le, le module, en fait, euh, de socle 3 d'unitiel qui présente la méthodologie de travail universitaire avec... Euh, eh bien, des activités, un positionnement. Ici, par exemple, voilà, répondre aux questions, je, je vais le faire. Euh, voilà, Je prête attention à la structuration du contenu, etc. Donc là, euh, c'est ce que je disais tout, euh, à l'instant, c'est permettre aux étudiants de se positionner, de prendre un temps pour savoir comment ils travaillent. Je reviens en arrière. Et puis... Évidemment, on a aussi d'autres activités et à chaque fois, on a, eh bien, euh, on a une, un questionnaire qui va être euh, qui va être proposé. Ça a l'air d'être figé. En fait, on voit toujours la même page d'écran. On n'a pas. Vous ne voyez. Ouais, c'est le, le problème du partage. Euh, arrêté le partage. Excusez-moi. Alors, ouais, parce que je n'ai pas partagé le. En fait. Thierry, oui. euh, si on entend, c'est Romuel. En fait, il faut, faut, faut faire gaffe. En fait, quand tu cliques sur le bouton donc, euh, partager l'écran, tu as le choix entre partager tout ton écran ou partager oui. des fenêtres. Et là, je pense oui, que tu as partagé pas. la fenêtre du logiciel. Oui, et du coup, on ne voit que ce que. Voilà. Donc, il oui, euh, oui. faut vraiment euh, euh, cliquer oui, oui, je... sur euh, l'intégralité de votre écran et tu choisis l'écran en question. Ouais, ouais, ouais, ouais. mais. Euh... Oui, alors là, mais par contre, je n'arrive pas à partager l'intégralité de mon écran. C'est pour ça ah. que j'avais essayé de... Euh, L'option ne t'apparaît pas ou ben, que... Il ne, ne m'indique pas partager, donc euh, voilà. Mm, D'accord. Euh... Ben, bon, je, je vais continuer à partager. Oui. Un ouais. Peu. Ouais, Partage que tu as. Euh, je vais Allez. partager, voilà. Je vais partager, je vais... Voilà. Euh, bon, ben, ce n'est pas ce que je voulais partager, mais euh, en fait, l'intégration le, le, de, dans, dans le Moodle, dans le passeport c'est en fait le Moodle initial dont je vous parlais qui est méthodologie de travail de, en formation universitaire à distance qui est intégré donc à l'intérieur de passeport donc là vous le voyez euh, dans, son, dans sa version non, euh, non intégrée vous le voyez là oui on le voit Très bien. Donc ça, et ça, ça fait partie d'une ressource éducative libre, puisque ça, c'est ouvert à toute, à toute, à toute personne euh, souhaitant se mettre au, au, aux méthodologies de travail universitaire et surtout euh, au public francophone, puisque le, le document n'est pas traduit. Bon, je vais arrêter le, le partage. Et je vais revenir à mon document. Et je vais repartager, repartager pour voilà. Euh, sur voilà donc passeport euh, comprend donc la la, la méthodologie de, de recherche de travail universitaire, la recherche documentaire, euh, les fondamentaux en français. Donc là nous sommes en connexion euh, avec UOH, UNT. Euh, là euh, nous sommes en, en, sur les fondamentaux en anglais et là les fondamentaux en mathématiques sont euh, connectés aussi à Uniciel et la découverte de gestion est connectée à, au neige et ici on est connecté pour les, le cours de découverte de la psychologie on est euh, aussi connecté à euh, Uniciel et euh, pour une partie aussi euh, sur un MOOC euh, dédié à, euh, à la psychologie. Et vous avez ici le, le, le travail collaboratif avec toujours un lien euh, présent vers le, le module euh, présent dans, euh, dans l'initiale. Voilà, moi je vais arrêter le partage. Je reviens sur mon document que j'ai perdu. Voilà, je le remets. Et donc, euh, en conclusion et perspective, en fait, ce que l'on peut dire, c'est que l'accompagnement ici, c'est euh, vraiment en lien avec les usages et en lien avec, bien sûr, la mobilisation des ressources éducatives libres. C'est aussi un projet très collaboratif. Qui est en, en devenir et qui a euh, bah, la force du nombre puisque euh, ce projet est, est assez jeune, mais euh, il est à la, il est quand même relativement mûr chez, euh, pour une ciel et il est en cours de développement et, et en enrichissement euh, permanent euh, sur passeport. Alors. Euh, dans les évolutions à venir, nous avons euh, l'intégration d'outils d'auto-évaluation, nous allons intégrer des échelles de motivation et euh, nous allons intégrer aussi les styles d'apprentissage. Euh, nous allons aussi intégrer, grâce à l'université de Tours, et ça c'est l'effet de la collaboration, un module de prise de notes euh, et euh, aussi une déclinaison du module pour les adultes en reprise d'études, qui est une, une cible aussi très importante, puisque, comme on le disait, bah, dans nos sociétés, on est en développement et en développement professionnel tout au long de la vie. Et donc, Passport se traite aussi de cette dimension de la, de la FTLV. et On a aussi un travail aussi sur les, les learning analytics pour, amé pour améliorer les usages. Donc, euh, le projet Passport, vous, pouvez, euh, vous pourrez euh, le télécharger dans sa version deux, nous pourrons le mettre à disposition et d'ores et déjà vous pouvez utiliser les modules initiaux pour travailler sur la méthodologie de travail universitaire euh, voilà et pour terminer on a une, aussi un, un projet avec EADTU qui est un de nos partenaires internationaux euh, pour l'enseignement le, le, à distance. Et il se trouve que EADTU travaille actuellement sur un projet euh, visant à favoriser euh, l'accès à l'enseignement supérieur à distance. Voilà, et eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention et puis ben, je pense qu'on va encore avoir un petit peu de temps pour les questions, mais ça va être juste.